Bonjour, je m'appelle Sylvain et je suis le référent handicap de la société Thermodyne O'Croso. Si j'ai décidé de témoigner pour l'application j'accède au travers de cette courte vidéo, c'est pour deux raisons. D'abord, l'accessibilité c'est déjà l'intégration. Mettez-vous à la place d'une personne qui se trouve face à des obstacles l'empêchant d'assister à un spectacle, de visiter un musée, d'aller au restaurant ou tout simplement de faire ses courses. C'est une expérience que je ne souhaite à personne. Malheureusement, en 2019, il reste encore beaucoup de lieux inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est là que J'accède devient intéressant, car grâce à cette application, il devient très facile de vérifier à l'avance ou de trouver des lieux accessibles. La deuxième raison qui m'a motivé, c'est le sentiment que j'ai de faire une bonne action lorsque je renseigne un lieu sur J'accède. C'est juste du bon sens. C'est offrir la possibilité à des personnes à mobilité réduite de se rendre en toute quiétude et confiance dans des lieux qui leur sont accessibles. Pour finir, je vous encourage vraiment à télécharger cette application très simple et je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter.